Yeah, yeah, yeah. Les yeux rouges planent au-dessus de comme Mephisto. Sur mes poignets, sur mon cou, je veux des cristaux. Les yeux rouges planent au-dessus de comme Mephisto. Sur mes poignets, sur mon cou, je veux des cristaux. Ouh, ouh. Yeah, je le fais pour le rallye. Yeah. Hier, dans monde merveille avec Alice. hier, yeah. je passe pas les califs. À la fin du match, on égalise. Yeah, siro dans mes valises. Je t'ai déjà dit, bientôt je les dévalise. Yeah, je coupe comme un canif. Je commence esclave et je finis calife. Où, yeah. Dans son fion en pleine ébullition Et bientôt j'ai la permission, j'arrive dans l'émission. Ton j'annonce ta démission, je dans la trappe, plusieurs démons dans la caisse et c'est solo m'a dit que j'allais prier Quand est-ce qu'on s'attrape? Beaucoup de fumée dans la pièce, si tu viens, tu finis le cerveau grillé, je connais la date de ton décès et l'adresse. tout est noté dans mon calendrier, j'ai trouvé la porte de l'entrée du paradis, mais les dents m'ont dit qu'il fallait briller. Au-dessus d'eux comme mes Sur mes poignets, sur mon cou, je veux des cristaux. Ouh. Yeah, je le fais pour le rallye. Hier, yeah, dans le monde des avec Alice hier yeah, hier tu passes pas les califs à la fin du match on égalise tout. hier yeah, dans mes valises où j'ai déjà dit que je valise yeah, ou, hier comme un canif ou, je commence à et je finis hier yeah, charge en munition inflige la punition J'arrive dans son fion en pleine ébullition. Et bientôt, j'ai la permission, j'arrive dans l'émission. je des départ avec précision, j'annonce ta démission. J'suis dans la trappe, plusieurs démons dans la caisse, et c'est seul, on j'allais prier. Quand est-ce qu'on s'attrape Beaucoup de fumée dans la pièce, si tu viens, tu finis, le cerveau Je connais la date de ton décès l'adresse, tout est noté dans mon calendrier. J'ai trouvé la porte de l'entrée du paradis, mais les dents en m'a dit qu'il fallait prier ou Hier, bombarde sur la qu'on fonce des dans l'assiette. À table, j'suis assis, j'attends mon assiette. Fils de pute dans la pharmacie, ou bien sur la serre. Bah les couilles, j'arrive fort rapide refais mes lacets, ou, ouais Ramène le cash, quoi Si tu veux coca dans ton zen, ou, hier yeah, Mais qu'est-ce tu nous caches, quoi J'ai mis du démon pour les gaines, ou, remonte yeah, J'remonte d'un étage Pour gagner me sers de ta haine, ou, hier yeah, Si refais des tâches Tu parles de ma mère, on va baiser la tienne, ou, hier yeah, Les yeux rouges planent au-dessus d'eux comme mes Mephisto Sur mes poignets, sur mon cou j'veux des cristaux, fils de sput Les yeux rouges planent au-dessus de comme mes Mephisto Sur mes poignets, sur mon cou j'veux des cristaux,